Bonjour Aujourd'hui, euh, je vais vous parler de femmes et de femmes qui voyagent euh, grâce au livre de Lucie Azema qui s'appelle euh, « Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ euh, ». Alors peut-être avez-vous déjà entendu parler de Karine Blixen, de Jeanne Barré, de Alexandra david néel de Gloria Stenheim ou de Nelly Bly. Voilà, peut-être, c'est les plus connus. Et il y a tout un tas d'autres femmes dont on n'a jamais entendu parler. Euh, et grâce à Lucia Zema, on en apprend euh, un petit peu plus sur euh, les femmes et le voyage. Euh, je trouve que cet essai est très intéressant. En ce moment, peut-être vous l'avez vu sur nos tables de nouveautés ou dans les librairies, euh, il y a pléthore d'essais euh, féministes. Euh, donc un de plus peut-être, mais un sur un sujet qui n'est pas trop abordé alors qu'il est très intéressant. Euh, et ce que je trouve très intéressant dans cet essai, c'est que finalement euh, ça nous parle certes des femmes et de leur rapport au voyage et de la manière dont elles voyagent et comment on voyage, et quand on, comment on voyage toute seule, euh, qu'est-ce que c'est qu'être une aventurière, qu'est-ce que c'est que faire des récits de voyage, euh, mais finalement ça interroge aussi beaucoup le voyage en lui-même euh, puisqu'il est beaucoup question de ces grands voyageurs, de ces grands écrivains voyageurs et la manière dont ils ont eu de nous parler du monde. Et donc ben, ça remet aussi peut-être un peu en cause euh, leurs paroles qui étaient dominantes, puisqu'il y a quand même beaucoup de paroles qui ont été complètement euh, invisibilisées. Donc celles des femmes certes, euh, mais celles aussi de toutes les personnes qui habitent les pays euh, qui ont été euh, explorés euh, Et donc je trouve que c'est très intéressant parce que Lucie Azéma, euh, ben, elle est rentrée par la porte du féminisme, mais elle apporte aussi tout un tas de, de choses sur une vision un peu nouvelle de l'exploration. Ça se lit très facilement, euh, c'est même parfois très drôle. Si vous n'avez jamais lu Sur la route de Jacques Kerouac et que vous vous dites quand même « ce serait bien que je le lise un jour », eh ben, grâce à ce livre, vous allez pouvoir l'enlever de votre pile et vous allez pouvoir vous dispenser de cette lecture, euh, parce que ce Jacques Kerouac, vraiment, n'était pas très sympa. Euh, donc ça donne pas du tout envie de le lire. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, il est à la bibliothèque, n'hésitez pas à l'emprunter. Et si les essais, euh, ça vous barbe un peu, alors... Euh, vous pouvez prendre le wild de euh, Cheryl Strayed, récit de voyage, une aventure absolument incroyable sur le Pacific euh, Trail Road qu'elle a fait toute seule avec son sac à dos, vraiment super. Si vous n'aimez pas non plus les récits, mais que vous aimez bien la fantaisie, ben vous pouvez vous embarquer dans les mémoires de Lady Trent qui est une aventurière absolument incroyable euh, et qui va au pays des dragons et qui s'en laisse pas compter euh, ni par les dragons ni par les hommes. Et c'est un vrai plaisir. Euh, je crois qu'à l'heure actuelle, il doit y avoir cinq tomes. Euh, mais si vous lisez que le premier, déjà, euh, ce sera un, un bon petit régal de lecture.